aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo actualité Disney du mois de juillet 2016. Comme on est au mois de juillet et que les vacances approchent à grands pas, il y a un petit peu moins d'actualité ce mois-ci mais j'ai quand même réussi à vous trouver quelques actualités assez intéressantes sur le monde de Disney et autres. J'espère que cette vidéo vous plaira. À vos agendas, les copains! Alors, on commence sans plus tarder avec l'actualité cinéma. Je ne vous ai pas mis que des films Disney pour le coup dans cette catégorie, mais sachez que les trois films dont je vais vous parler aujourd'hui sont des films dont vous retrouverez la critique au mois de juillet sur ma chaîne. Le premier film qui est plus ou moins Disney, c'est Le Bon Gros Géant qui sort le 20 juillet au cinéma. Le Bon Gros Géant, ça parle de quoi? Alors, comme son nom l'indique, on parle d'un bon gros géant, mais qui n'est pas comme les autres, car il ne fait que 7 mètres, soit deux fois moins que les autres. Et surtout, il ne mange pas les êtres humains, il va faire la connaissance de Sophie, il va apprendre à cet enfant ce qu'est le pays des rêves, l'emmener. Personnellement, j'ai été très touchée par les images, je pense que c'est un récit qui va vraiment être très poétique et j'attends de voir. Il y a aussi deux autres sorties de films d'animation au mois de juillet 2016 qui ne sont pas Disney mais bon je tenais quand même à vous en parler. Le 13 juillet, on retrouvera l'âge de glace 5 dans ce nouveau volet qui est donc produit par Blue Sky. D'ailleurs, je vais vous faire très prochainement une vidéo sur l'exposition Blue Sky vu qu'elle m'a été demandée. Donc, l'âge de glace 5 est loin de l'univers. De quoi ça parle Ça parle de Scrat qui va dans l'espace pour essayer d'attraper sa noisette. On a l'habitude de le voir. Dans l'espace, il va provoquer toute une série d'événements qui va avoir des répercussions sur nos héros. J'ai vu quelques spoilers à l'exposition Blue Sky la mémé de Sid, que personnellement j'ai adoré dans l'âge de glace 4, et Buck que l'on a vu dans le 3 secondes de retour, il y aura pas mal de dinosaures, parce que j'ai vu pas mal de recherches graphiques là-dessus. Après Diego et Manny, il est possible que Sid finisse par trouver l'amour lui aussi. Et d'ailleurs, on verra Pêche qui a bien grandi et qui, elle aussi, pourra avoir le béguin pour un autre mammouth. Le 27 juillet, les studios Illumination nous permettent de découvrir un nouveau film. Donc après moins moche et méchant et les mignons, là on découvrira comme des bêtes qui nous montrent la vie cachée des animaux de compagnie. Les bandes annonces sont très prometteuses et pour ma part j'ai hâte de voir Chloé qui est un chat un peu glouton. <rire> Je pense que ça va être très drôle de la découvrir. Je pense qu'on va bien se marrer cet été. Bon alors et dernière petite chose concernant le cinéma avec quelques informations sur Vaiana la légende du bout du monde. Le, la première affiche française qui est absolument sublime est donc sortie le mois dernier. Je tenais à vous montrer ça et aussi vous montrer les premières images du coup de la bande annonce. Pour ma part, j'ai adoré voir ces premières images que j'ai trouvées ultra dépaysantes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette première bande annonce, c'est le mélange qu'on retrouve au niveau visuel d'Hercule et aussi des musiques de Lilo et Stitch. Voilà, donc si c'est vraiment un mélange des deux, le mélange risque d'être explosif. Je me suis permis de vous rajouter des actualités un peu télé sur ce mois de juillet. Le 5 juillet, pour ceux qui, qui ont la télé française, vous retrouverez sur M6 à 20h50 le monde de Nemo. Donc, c'est franchement l'occasion d'aller se faire derrière le monde de Dory. Il y a aussi sur Disney Channel. Oula. Il y a aussi sur Disney Channel version US la princesse Elena d'Avalor qui va sortir sa première série. Et ce sera la première princesse latino-américaine. C'est une princesse très aventurière qui a sauvé son royaume des griffes d'une méchante sorcière. Et donc nous allons voir comment est-ce qu'elle va devenir une princesse avant d'être en âge de gouverner, de devenir un jour reine. Donc là c'est le 22 juillet aux États-Unis. Autre nouveauté, Lego et la Reine des Neiges, si jamais vous êtes fan de l'un des deux univers, s'associent pour nous proposer une série de courts-métrages et de livres qui s'appelleront Frozen Northern Lights. Et donc dans ces quatre courts-métrages on retrouvera Christophe, Anna, Elsa, Olaf et mais aussi un nouveau personnage du nom de Little Rock, de la famille adoptive de Christophe, du coup c'est un troll comme vous pourrez le voir ici. Tous ces héros auront pour objectif de rétablir la lueur des aurores boréales et euh, Little Rock aura lui aussi des pouvoirs avec des cristaux. Et petit détail amusant, Josh Gad qui est donc doubleur original d'Olaf. Il y aura aussi la voix de son personnage dans cette série animée des Lego. La diffusion est prévue pour Disney XD cet été et il y aura aussi la suite des quatre courts métrages sur Disney Channel à l'automne. Là encore, je ne sais pas si c'est pour les Etats-Unis ou pour la France, j'espère qu'on aura ça bientôt. On va parler aussi livre avec plusieurs romans en anglais qui vont sortir au mois de juillet. C'est l'occasion pour vous de lire un peu en lézardant à la plage, Petit Vénard. Le 29 juillet sort le livre Pour une Souls. soul c'est un roman qui raconte l'histoire de la petite Irine du point de vue d'Ursula. On aura aussi toutes les pensées du personnage et peut-être l'exploitation de son passé. C'est le troisième du genre qui sort puisqu'on avait déjà eu un livre sur la méchante belle-mère de Blanche-Neige, donc Elie Queen. Il y a aussi un livre du point de vue de la bête. Pour le mois de juillet aussi et dans un tout autre univers, euh, nous avons les, le premier tome de Tales from the Haunted Mansion. Oulala, là là, mon anglais, mon dieu, les gars. Je vous le mettrai d'ailleurs en dessous parce que, vu mon accent, ça va pas être possible. Cette nouvelle série de romans va nous raconter à chaque fois l'histoire d'un fantôme que l'on retrouve dans les maisons hantées à travers les parcs Disney. Il est grand temps de parler merchandising avec l'affiche Pin Trading que je ne vous avais pas mise au mois de juin. J'ai honte. L'annonce du prochain événement Pin Trading qui aura lieu le 29 juillet. Alors pour les Tsum Tsum, donc le 5 juillet prochain, on aura toute la série de Monstres et Compagnie avec les personnages du premier volet. Jusque là, j'ai toujours vu qu'il y avait à peu près deux sorties par mois. J'ai pas réussi à trouver la deuxième qui aurait ce mois-ci. Du coup, si vous avez l'info, si vous savez où chercher ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à dire en commentaire quelle serait la prochaine sortie de Tsum Tsum. Je suis curieuse de le savoir et je suis sûre que ça intéresserait. Le reste de la Disney Army, voilà. Le 23 juillet, il y a une toute nouvelle collection d'Unenburg, donc une série de sacs et d'autres objets de maroquinerie qui vont sortir aux États-Unis. Donc vous avez deux nouveaux visuels qui apparaîtront ici et ici. Et Unenbuck se met à faire des Magic Bands en édition limitée 1500 exemplaires. Les Magic Bands, en fait, ce sont des bracelets que l'on retrouve dans les parcs, notamment américains. Enfin, en tout cas, à Disney World, il y en avait. Dans les Magic Bands, on a l'entrée au parc, on a les face pass on a la possibilité de payer les clés des chambres d'hôtel, c'est vraiment le bracelet indispensable de votre voyage. Si jamais vous voulez vous procurer ces items, ces objets, il faudra passer par des revendeurs américains, le disneystore.com en pensant aux frais de douane bien évidemment. Les premiers visuels de la collection Art of Belle qu'on aura normalement à la rentrée sortent petit à petit. On a quelques images qui sont franchement très très alléchantes. Et alors j'ai vu sur un groupe américain que les peluches de la Belle et la Bête devraient sortir aux alentours du 10 juillet dans les parcs américains. Donc espérons que chez nous ça suive prochainement. Dernier bon plan du 7 au 10 juillet se trouve à Paris la Japan Expo. Je sais qu'il y a des manifestations un peu de ce genre partout en France cet été. N'hésitez pas à y jeter un oeil car c'est l'occasion idéale de vous trouver des items Disney, des funko, tout ça, il y en a beaucoup qui sont vendus sur ce genre d'exposition. On termine avec la partie Disneyland Paris qui sera très courte ce mois-ci. Le 9 juillet, l'attraction Peter Pan Flight réouvre ses portes après des mois et des mois de réhabilitation. Vous avez aussi le spectacle Mickey et le magicien qui sera donc... Présenté à partir du 2 juillet au Walt Disney Studio à la place d'Animagique. Et donc cette fois-ci, Mickey sera avec de nouveaux personnages qui sont le génie, Rafiki ou, ou Lumière. Donc ça va nous donner de nouvelles chansons, de nouvelles mises en scène. Je pense que ça fera pas de mal d'avoir un, un petit coup de jeune sur cette attraction, même si j'avoue que j'adorais Animagique. Et enfin, si vous êtes sur les parcs le 14 juillet, n'hésitez pas à rester jusqu'au feu d'artifice final qui promet d'être grandiose pour la fête nationale Voilà les amis, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des actualités Disney que j'aurais ratées ou que vous aimeriez partager avec nous, je suis très curieuse de voir ça N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater, c'est gratuit et vous saurez tout tout, tout sur Disney et autres Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, je vous aime, bisous ma Disney army. Bye elle Abonne toi